Ce matin, on continue notre euh, euh, exposition de l'Évangile de Jean et on a euh, ce matin le fabuleux passage de Jean, chapitre 17, euh, la parole de Jésus, les, la prière de Jésus. Le chapitre 17 est un peu comme l'apogée de l'Évangile de, de Jean. Là, on rentre dans une sphère euh, totalement majestueuse. On est proche de la Golgotha, proche de la crucifixion de Jésus. Et là, c'est comme si l'apôtre Jean faisait une pause dans tout ce processus-là, avant de rentrer dans les derniers événements de la vie de Jésus. Il nous expose le cœur de Jésus. Il nous expose le, euh, ses sentiments... Il nous expose sa prière. C'est quand même privilégié d'entendre la prière de quelqu'un qui, qui nous est raconté dans ce passage-là. Euh, Jésus a quitté la chambre à haute. On a vu ça ensemble à la fin du chapitre 14. Il a quitté, puis là, il, il se dirige vers Jérusalem. Il est euh, euh, peut-être en direction du Mont des Oliviers, de, du jardin de Gethsemane. et euh, Au travers ce, ce chemin, euh, il, est, il a peut-être passé au travail d'un vignoble dans lequel on a étudié ensemble Jean chapitre 15, dans lequel il nous présente qu'il est le cèpe et nous sommes les serments. Et au chapitre 16, il est en train de préparer ses disciples à sa mort. On sait que depuis, justement, le chapitre 15, Jésus passe du temps juste avec ses disciples. Il n'est plus avec la foule, il est en train d'équiper, préparer ses disciples à son départ et ce qu'ils vont continuer après. Même si les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit, mais quand même en train de les préparer, puis quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, là, tout va devenir clair. Là, pour le moment, ils saisissent pas l'ampleur des paroles de Jésus, mais un jour, ils vont le saisir. Chapitre, euh, et là, sûrement que tous ces longs discours-là que Jésus a enseignés, ça doit être un long partage. Maintenant, on est au chapitre 17 dans lequel Jésus prépare ses disciples par la prière. Il prie pour eux. Il prie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne prie pas juste pour eux, il prie pour nous. Imaginez, là, il prie pour nous, pour chacun de vous, pour tous ceux qui étaient pour croire, au travers les paroles des disciples, et c'est nous qui parle. C'est vraiment fantastique, on entend les paroles, les prières de Jésus pour chacun de nous. On appelle cette prière-là la prière sacerdotale. Pourquoi? C'est que Jésus, il fait comme un œuvre de grand prêtre. Il prie pour le peuple. Il prie... Euh, il présente, c'est Clément d'Alexandrie qui disait ça, c'est lui qui a commencé à appeler ça, cette prière-là, la prière sacerdotale, parce que l'Épître aux Hébreux en parle. Il nous dit au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, un souverain grand prêtre. Il le présente comme ça, à vrai dire, toute l'Épître euh, aux Hébreux est une, une démonstration extraordinaire comment est-ce que Jésus a accompli la loi, comment est-ce qu'on n'a plus besoin de pratiquer la loi parce que tout a été accompli au travers l'œuvre de, de Jésus-Christ. Il nous dit aussi dans Hébreux 7, 23-25, « Depuis le des lévites, des prêtres lévites, en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant et pour intercéder en leur faveur. C'est fantastique, hein? Non seulement Jésus a prié dans Jean 17, mais il continue de prier pour nous. <rire> c'est inimaginable comment est-ce qu'on peut marcher avec assurance parce que les prières de Jésus sont puissantes. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette prière-là de Jésus n'est que le reflet de sa vie. Jésus était un homme de prière. Jésus a prié euh, au moment de son baptême selon le 3. Il a prié lorsqu'il a été transfiguré selon Luc chapitre 9. Il a prié, euh, il a appris à ses disciples à prier dans notre Père. Il a prié pour bénir des petits-enfants, selon Matthieu 19. Il a prié que la foi de Pierre ne défaille point, selon Luc 22. Souvent dans les Évangiles, on lit que Jésus a prié, mais peu de ses prières. Le contenu de ces prières nous sont transmis. On sait que Jésus a prié, mais de quoi il parlait? Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Et là, dans le chapitre 17, et on en a le contenu. C'est volontaire. Jésus voulait qu'on entende sa prière. C'est volontaire que Jésus voulait qu'on entende sa prière ce matin. Qu'on sache de quoi il a prié. La prière enregistrée dans Jean 17, c'est la plus longue prière de notre Seigneur apportée dans le Nouveau Testament. Et il est retrouvé uniquement dans l'Évangile de Jean. Lisons-la. Jean 17. Une longue prière, mais ça vaut la peine de le lire. Après avoir ainsi parlé, enseigné ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et il dit « Père ».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 Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.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 « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi... »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 Quel passage! Hein? On, pourrait, euh, on pourrait étudier ce passage-là pendant beaucoup de temps, mais on va prendre le temps qu'on a avec nous euh, ce matin. Premièrement, cette parole, cette prière nous parle d'une personne exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle est intimement liée à Dieu. C'est une belle exposition de ce que c'est la Trinité. Lorsque hein? Jésus dit « afin qu'il qu soit un comme nous » et de ne pas considérer Jésus comme Dieu, ça serait un blasphème, parce que Jésus serait en train de blasphémer dans ce passage-là, mais non, il ne blasphème pas parce qu'on voit toute l'intimité, tout, encore une fois, une expression de la Trinité. Il dit au verset 21, « Afin que eux aussi soient un en nous. » Donc, encore une fois, toute cette intimité-là a été bien exprimée. Deuxièmement, cette prière se signale aussi par son caractère unique. Pourquoi son caractère unique? Parce que, contrairement à nos prières, voyez-vous que Jésus n'est pas en train de confesser ses péchés. Jésus n'est pas en train d'admettre quelque chose. Il n'est pas en train même de demander l'aide de Dieu. Et, et, et il est un personnage exceptionnel, hors de l'ordinaire, divin. Et c'est ce qui fait encore une fois cette prière-là exceptionnelle. Troisièmement, cette prière nous parle d'un autre monde. Il nous parle, euh, il nous parle certainement euh, du présent, euh, du passé, mais il nous parle du passé encore plus lointain, il dit, avant que le monde fût. Donc, il parle encore une fois de l'éternité de Jésus. Il parle de la relation et de la gloire que Jésus avait avant que le monde fût. Il nous parle du passé euh, plus récent, dans le sens qu'il parle de son ministère sur la terre. Il parle de sa relation avec Dieu durant son ministère sur la terre, de sa relation de Jésus avec ses disciples. Mais il nous parle du futur aussi, il nous parle de l'éternité. L'éternité, vers où on s'en va, puis cette prière-là, -là, frères et sœurs, c'est tout un encouragement pour nos vies. Encore ce matin, j'étais dans la présence de Dieu, puis je voyais, je voyais tous mes péchés qui étaient là, dans ma tête, dans mon cœur, puis là, malheureux de mes péchés, parce que quand tu es en contact avec Dieu, tu es en contact avec sa parole, ça peut pas faire autrement que de faire un contraste entre qui je suis et qui Dieu est. Puis, vous savez quoi? Ça l'augmente avec les années. Pourquoi? Parce qu'avec les années, on devient encore plus conscient comment on est perdu, comment on est déchu, comment est-ce que nos motivations, nos pensées, nos actions, nos paroles sont pas toujours de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que des fois, Dieu, on le sait qu'il nous utilise, on le sait que des fois, on fait des bonnes choses, mais foncièrement, on est perdu. Encore ce matin, je disais à Dieu, j'avais vraiment besoin d'un sauveur. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas rester ici, là, moi. Je m'en vais vers quelque chose de merveilleux. Je m'en vais vers un Louis parfait. Hé, hey, on va peut-être cool, ça. Ma femme va être parfaite. Ça, c'est cool. Ben là, on ne sera plus mariés. Hein? Bon, euh, je ne pourrais pas en jouir, là, mais euh, je vais être content qu'être ma soeur. On va louer Dieu, adorer Dieu ensemble. Donc, Jésus fait référence ici à la vie éternelle. Le nom du Père, les paroles du Père, l'amour du Père, la joie de Christ, la sainteté, l'unité, la gloire, sont des choses qui vont subsister éternellement. Wow, C'est pour ça qu'on est dans l'au-delà. Finalement, lorsqu'on écoute cette prière-là, on découvre le désir de Dieu, de Jésus pour son peuple. Pour chacun de nous. On a vu ensemble, dans Jean X, que Jésus est le bon berger. J'ai aimé ta prière, Émile. Jésus est le bon berger de, nous, de nos petits-enfants. Jésus est le bon berger de nous. Il, il nous a un Vous savez quoi? Les prières de Jésus sont toujours exaucées. Alors, sa prière qu'il fait pour nous, bien c'est une certitude qu'elle va s'accomplir. Dans sa prière, le Seigneur présente plusieurs requêtes au Père, mais elles peuvent toutes être regroupées en trois parties. Il va nous parler de sa relation avec son Père comme fondation, il va nous parler de sa prière pour ses disciples, ses onze disciples, puis il va prier pour chacun de nous. Alors, premièrement, regardons cette première partie Jésus parle de sa relation avec son Père. Comme je l'ai dit tantôt, il nous parle de certainement la Trinité ou de la divinité de Jésus. Cette prière, on pourrait l'appeler une prière conversationnelle. Dans le sens que ce n'est pas juste quelque chose qu'il dit, mais c'est quelque chose qui semble trouver un écho. Il nous parle de l'intimité. Qu'il a avec son père. Il nous parle de cette proximité. C'est pas comme un dieu lointain, là, qui, qui, dans lequel on sait même pas si les prières vont l'atteindre. Non, non, non. On sent ce dieu, ce papa-là, très proche de Jésus. Et ce modèle-là de relation, c'est le modèle dans lequel Dieu veut qu'on ait avec lui. Il utilise l'épithète père. Il s'adresse à cinq reprises, il parle de son père. Et c'est pour ça euh, que c'est quelque chose que, dans nos vies, on doit régler nos problèmes avec nos pères. J'ai dit ça à mes enfants au funérail de mon père. Je leur ai dit, « S'il vous plaît, réglez donc vos problèmes avec moi avant, avant que je meure. » Parce que leur relation avec leur père terrestre peut endommager notre compréhension de notre père céleste. Si vous avez eu un « mauvais père », Bien, forcément, euh, lorsque euh, vous allez euh, euh, prier le Père, ça va sonner tout croche dans votre tête. Mais Jésus aussi, ce pas tout croche, c'est fantastique comment il nous parle. Euh, Léon Morris a écrit ceci. Il a commencé sa prière simplement par le titre « Père ». Nous sommes habitués d'entendre dans nos prières chrétiennes débuter par cette expression, mais ce n'était pas le cas à son époque. Cette adresse était utilisée par un petit enfant dans sa conversation à son parent. Mais lorsque c'est adressé à Dieu, il fallait ajouter un qualificatif, le Père. Ou, par exemple, une personne pouvait prier et dire « Notre Père dans le ciel. » Dieu était si grand que l'on ne peut pas s'adresser à lui avec des expressions familiales, familières. Mais Jésus utilisait constamment cette façon de parler avec son Père Céleste et le chrétien a les chrétiens ont pris cette habitude de lui. On s'adresse à Dieu comme « Père ». C'est mon Père. Mon Père, c'est le plus fort, hein, que la chanson dit. Hein. Et, donc, Père, c'est l'expression d'une relation d'intimité. On voit toute cette beauté, toute cette intimité-là, dans cette relation-là entre Jésus et son Père. On pourrait le traduire par « « Papa. Papa. Mes enfants m'appellent pas Louis. Ils m'appellent Dad. » Je ne sais pas pourquoi ils préfèrent l'anglais, là. Hein? Euh... <rires> c'est plus short. <rires> Mais euh, c'est ça. Et, et, et c'est bon. Et quand mes petits-enfants m'appellent Papy, hey, « là, là, tu sais, là, mon cœur, qu'est-ce que tu veux que je te donne, là? <rires> » Je suis prête parce que je les aime, puis je voudrais les manger. Euh, tellement que c'est bon d'être avec eux. Puis imaginez ça, c'est le modèle que Jésus nous donne de sa relation avec son Père. Une relation d'amour, d'intimité, de, de, non seulement d'ouverture. Il va vers son Père, puis c'est le modèle qu'il nous donne d'aller vers Dieu comme on va vers son papa. Sans crainte, sûr d'être accueilli. Un papa parfait. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que si on a eu un, un papa déficient, aujourd'hui, on a un papa parfait. Il nous manque rien. On a le vrai papa. On est connecté à lui. Et Jésus, à ce moment-là de sa vie, avait besoin de cette intimité-là avec son Père. On, on se souvient, là, il va vers la croix. On se souvient dans le jardin de tietz comment il a prié, hein, qu'il y avait une lutte spirituelle intense, pas une lutte de désobéissance, comme certains le disent. S'il y a un moyen que je peux désobéir, non. C'est que Jésus sait le prix qu'il doit payer pour que le monde soit réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse l'appeler nous aussi papa. Il était le seul qui connaissait la pesanteur de cette responsabilité, de ce sacrifice. Mais il va de l'avant. Il va chercher auprès de Dieu cette, euh, cette force, cette puissance, cette dépendance dans son humanité. Et comme je le disais tantôt, c'est une prière qui, qui est pour nous aussi un modèle. Quand Jésus a prié, il a prié « Notre Père, c'est notre Papa à nous ». Elle est donnée comme un modèle pour nos propres prières, un modèle d'intimité pour nos propres prières. Regardez, c'est intéressant au verset 3. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu » « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quand on pense à la vie éternelle, à quoi vous pensez? On pense au futur. Êtes-vous d'accord? Hein? On dit ce qu'on va avoir, comme si c'est... Euh, euh, euh, mais c'est sûr que c'est un cadeau, là. Mais la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de futur. Ce n'est pas... C'est quelque chose qui, déjà, on l'a. C'est quelque chose qu'on a là, là et qui se termine jamais. Comprenez-vous ça? La vie éternelle, c'est d'être en relation avec Dieu, avec Jésus. Et, et là, c'est sûr que notre, notre compréhension de cette relation-là est difficile parce qu'on euh, a des limites humaines, on n'est pas capable de le saisir, mais quand même, c'est quelque chose qu'on veut développer, de savoir que Jésus est toujours avec nous, même quand on fait des péchés, même quand on a des échecs, Jésus est avec nous. Es, es, L'Esprit-Saint, le, comme on étudiait étudié euh, euh, la semaine passée avec Yann, l'Esprit-Saint nous habite. Naturellement, quand on fait des péchés, il est attristé. Naturellement, que, quand on fait des péchés, ce qui, quand, on fait des péchés là, quand on désobéit à Dieu, là, non. Quand Dieu nous demande d'obéir à lui, c'est toujours pour notre bien. C'est pour nous. Ça ne va pas rien changer pour Dieu. Dieu va rester le même. Mais nous, ça va changer quelque chose. Les conséquences de nos désobéissances vont toujours nous amener dans le trouble. François Pageau, il disait que le péché, c'est chercher la vie où la mort se trouve. Hey, quelle définition extraordinaire! C'est que c'est ça le péché, la, et foncièrement, c'est qu'on on cherche un moyen pour être heureux, on cherche un moyen pour satisfaire des besoins, puis on les cherche au mauvais endroit. C'est avec Jésus dans notre relation personnelle qu'on va trouver la vraie satisfaction. Cette semaine, j'ai eu une, une semaine horrible. J'ai eu une nouvelle qui a bouleversé encore mon travail, mon ministère. Et là, là, pour deux, trois jours, j'ai été shaké, solide. Là. Et là, perdu ma joie. Tombé dans l'inquiétude, l'anxiété, la peur. Et là, je me disais, et là, je pensais à ce message-là, tu sais, il parle de la joie. Comment, Seigneur, là, je n'ai pas dans la joie, là. Et, mais ça a été ma prière, par exemple. Seigneur, moi, c'est cette joie-là que je veux. Je veux cette paix, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve. Et là, vous avez toutes des situations dans vos vies où vous pouvez vous faire voler la joie. Si ce n'est pas le conjoint, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est la santé. On a toutes ces situations-là dans nos vies qu'on les appelle les valeurs de joie. Et Jésus, lui, hein, il sait où il s'en va. Il sait que le sacrifice qu'il va accomplir est un prix exorbitant. Malgré ça, il y avait sa joie en Dieu. La vie éternelle, c'est une relation intime. Jésus avait dit dans le chapitre 16, « Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient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 Mais il nous parle encore une fois, il dit ici que nous-mêmes, aujourd'hui, on a cette relation-là d'intimité avec le, avec le Père. Jésus, il demande dans sa prière d'être glorifié. Et, et, et glorifié ici peut avoir deux sens possibles. Le premier est intimé, intimement lié à ce qu'il va accomplir sur la croix. L'œuvre de la croix, sa mort et sa, ju sa résurrection vont apporter la gloire à Dieu. La deuxième interprétation possible fait référence à la gloire que Jésus va reprendre dans le ciel après l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a prié dans le passage, il dit, révèle-toi toi-même, euh, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc, ça peut faire référence à la gloire que Jésus avait avant même de venir sur la terre. Il dit, « Donne-moi la gloire afin que le Père soit glorifié. Le Fils ne désire pas seulement la gloire pour lui-même, mais que le Père soit glorifié au travers le Fils. » Chaque expression, chaque requête dans les cinq premiers versets nous refait font en vue la gloire de Dieu. Au verset 2, il nous dit de quelle façon Jésus glorifie son Père. Il dit, « Selon que tu m'as donné de pouvoir, que tu m'as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Il prie aussi pour. Par, il est glorifié aussi par sa puissance sur la terre. Euh, on a ce, dans ce passage-là, hein, il avait dit ça euh, à, à Marthe. Il dit Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, par la puissance, les miracles qu'il a fait. Il a glorifié Dieu. Et finalement, comme je l'ai dit tantôt, il va glorifier Dieu par son sacrifice sur la croix. Euh... Et comme je le disais aussi, euh, au verset 3, il spécifie que Dieu est glorifié au travers de la vie éternelle qu'il donne à ceux qui ont cru en lui. La mission de Jésus était de conduire à la réconciliation des hommes avec son Père. Et encore une fois, il revient avec tout cet élément-là de base de notre relation personnelle avec Dieu. La vie éternelle débute au moment où on fait la paix avec Dieu et se continue jusque dans l'éternité. Hein, on a dit ça souvent, nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Je ne sais pas dans quelle mesure, on va en parler au début janvier, dans les différents enseignements qu'on qu va apporter... Est-ce que vous cherchez cette intimité-là avec Dieu? C'est fondamental. L'Évangile n'a pas de sens sans cette intimité-là avec Dieu. Mon expérience chrétienne, de ce que je connais, c'est qu'il des chrétiens, ils ne rencontrent jamais Dieu durant toute la semaine. Puis là, ils viennent à l'église le dimanche matin comme des gens religieux. Sans avoir rencontré Jésus, sans avoir parlé à Jésus, sans avoir entendu la parole de Jésus, mais c'est pathétique. L'évangile, c'est cette relation-là, puis d'entendre la voix de Jésus, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, rencontrer Dieu le matin, c'est une question de survie. J'aime entendre la voix de Jésus. J'aime entendre Jésus qui corrige mes priorités. J'aime entendre Jésus qui révèle mon cœur. J'aime entendre Jésus qui m'aime. J'aime entendre Jésus qui me protège. J'aime entendre Jésus qui me dirige. Il faut que j'entende sa voix, sinon même mon service n'a pas de sens. Et quand le peuple de Dieu est en relation avec ce Jésus-là, l'adoration tu sais, du dimanche matin, vous savez c'est quoi? C'est le, le cumulatif de chacun de vous. C'est On adore Dieu tous les jours de la semaine, puis là on vient le dimanche matin, puis on adore Dieu ensemble. Avez-vous l'idée de l'explosion d'adoration qu'on apporte à Dieu? C'est à ça qu'on est destiné, à cette intimité. Finalement, l'Église est appelée, comme Jésus a glorifié son Père, l'Église aussi est appelée à glorifier Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Encore ce matin, je, je priais Dieu, puis là, j'étais, « Ah, oh, là, mon message, je n'ai pas vraiment mon goût. » Puis là, là, je pensais à quoi vous pensiez, là? Hein? À mon ego. Ah, là, ça va être moins beau. Il va au moins m'aimer. » Hé, je l'entends la voix, moi. Je sais pas si vous l'entendez, là, mais moi, je l'entends. là, je suis là, « Ah, oh, je suis une poche, Seigneur. Hey, » libère-moi de ça, Seigneur Jésus. Bien, jour, je vais l'être. Mais en attendant, ben c'est une lutte quotidienne. <rire> euh, Gabriel-Ange, me dit, « Ah, oh, tu savais les combats que j'ai eu cette semaine. Tu savais, moi, tous les combats que eu à chaque jour. <rire> » Mais Jésus prie pour nous. C'est ça, la bonne nouvelle, hein? Il prie pour ses disciples ici. Euh, il dit au verset 6, « j'ai fait, fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Encore une fois, comme je le disais tantôt, ils ne comprennent pas ce qui se passe, les disciples, encore. ne comprennent pas tout. Mais là, nous, aujourd'hui, on comprend ce que Jésus est en train de dire ici. Il les a gardés sauf le fils de perdition, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit à son sujet, la souveraineté de Dieu. Donc, comme je le disais, c'est une formation. Jésus reçoit, donne cette prière-là pour ses disciples afin qu'ils soient instruits. Donc, Jésus, dans sa marche sur la terre, a glorifié son Père, puis maintenant, il prend sa place dans le ciel. Il disait que ses disciples glorifient Dieu, eux aussi, dans leur marche avec le Père. Et pour que ce, cette prière-là, gracieuse, tellement touchante, s'accomplisse, il prie pour que ses disciples puissent suivre ce même sentier-là d'intimité, comme je le disais tantôt. Pas seulement Jésus qui s'approche de, de ce temps-là exceptionnel, mais que nous aussi, que les disciples de Jésus, que nous, l'Église, on puisse suivre ses traces. Une partie de la mission de Jésus était de choisir puis d'équiper ses disciples. Et je vous encourage un jour à lire le livre de John McArthur, Douze hommes ordinaires », pour découvrir qu ce que Dieu veut faire avec des hommes ordinaires.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 Les disciples, ils ne sont pas conscients, mais ça s'est déjà accompli. C'est tellement encourageant de se rendre compte que même ses disciples se sont devenus ce qu'il a prié. Parce que les prières de Jésus sont toujours accomplies. De savoir que ses disciples étaient dans cette intimité-là avec Jésus, et que cette intimité-là continue avec le Père. Parce qu'ils sont dans les mains de Jésus... On peut avoir confiance que Jésus veut accomplir sa volonté en eux. Souvenez-vous de ce beau passage-là. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Prédestiné, c'est ça qu'on va être, on ne sait pas, mais c'est ça qu'on va devenir. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre les morts, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Wow! On n'a pas d'idée c'est quoi notre salut. C'est quelque chose de glorieux, quelque chose de grandiose. Philippiens 1.6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Libéré de notre vieux manteau sale, libéré de notre nature humaine. » oh à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant, tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous a prédestinés à être irrépréhensibles. Comme je disais tantôt, plus on s'approche de Dieu, plus Dieu révèle notre cœur. Et ça devient troublant parce qu'on aime Dieu. On ne veut pas être comme ça. C'est pour ça que dans Romains chapitre 7, vous savez dans ce passage quand il dit euh, « je ne fais pas ce que je veux, je fais de ce que je hais », il décrit tellement bien c'est quoi la maturité chrétienne. « Tu pas ça. » Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils s'en foutent. Mais ceux qui aiment Dieu, on est dérangé. Même si on fait le péché, on est dérangé par ça, parce qu'on aime Dieu, C'est pas ça qu'on veut. Mais un jour, on va être glorifié, irrépréhensible, dans l'allégresse. Même si la Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes, est-ce que ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir un temps de larmes, puis là Dieu va les sécher? Mais, j'ai hâte, honnêtement. Parce que je sais que je ne saisis pas beaucoup hein, ce que ça va être. J'en ai juste une idée. Jésus prie cinq choses pour ses disciples. Il prie pour l'unité. Il demande qu'il soit un. Ça préoccupe Dieu l'unité. L'unité de l'Église, c'est pas banal. Il demande deux choses dans ce passage-là. Hein? Il demande l'unité et l'amour. Les deux facteurs qui font toute une différence. Puis là, il met les standards. Il dit, le Seigneur désire qu'on soit un comme Jésus est un avec son Père. Wow! Comment on peut être un ensemble? Comment, quand? Ben, quand ça va bien, c'est facile d'être un. Êtes-vous d'accord? Quand quelqu'un est gentil avec nous, c'est facile de l'aimer. Quand il est beau, je sais pas, ça allait tuer tu l'amour, ça? Ma femme, vient y a trouvé que le gars dans le film t'as pas beau. Ah, ben, je dis, franchement, chérie, c'est ordinaire, la vie. Hein? Puis là, ben, c'est-tu est marié avec moi, là? Fac, euh, là, voyez-vous, hein, j'ai besoin d'être glorifié, moi. Euh, et là... L'unité. En hein, comme Jésus est unique, son Père, c'est ça qu'il veut. Pas d'autre chose de moins que ça. Alors, je vous prédis d'avance, mes frères et mes sœurs, que dans les mois et les années prochaines, là, on va être testés. Parce qu'il y a toujours des tests d'unité dans l'Église. Si ce n'est pas le budget, c'est la forme de culte. Si ce n'est pas la forme de culte, c'est la décoration. Ce n'est pas la décoration. C'est... nommé les Des tests, mais... Si on pouvait se mettre dans l'esprit. Ah, oh, Seigneur Jésus, là, je veux être préoccupé plus par l'unité que par mon point, mon opinion. Je prie pour leur joie. Il dit au verset 13, Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'elles soient en eux, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète, ma joie, pas ma joie, sa joie. Ah, il comme je disais tantôt, sa joie. Un matin, je me suis levé encore à cause de ma semaine. Je dis, pas, pas un matin, hier, toute la journée, j'avais comme un nuage au-dessus de ma tête. Vous c'est quoi ça? « Pourquoi je suis triste comme ça, Seigneur? Donne-moi ta joie. » Et c'est pour ça que, comme l'amour, c'est divin. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes, ça peut juste venir de Dieu. Au verset 15-11, Jésus avait dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire nous-mêmes, c'est quelque chose que Dieu doit produire en nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être proche de Dieu, de se coller à Dieu pour qu'il puisse produire ce miracle-là dans nos vies, parce qu'on ne peut pas le produire par nous-mêmes. Puis c'est comme on a vu dans Jean 15, hein? Sans moi, quoi? Vous ne pouvez rien faire. » C'est l'Évangile, ça. Alors, on se tient proche de Dieu pour que Dieu fasse ce miracle-là. Au travers nous. Jésus aussi prie pour l'accomplissement de leur mission dans les versets 15 à 19 qu'ils puissent euh, prêcher le message de l'Évangile. Quatrièmement, Jésus leur demande de les préserver du mal. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il dit euh, « Si je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, il nous demande d'être dans le trafic. C'est pour ça que j'aime le projet « d'adopter une famille ». C'est qu'on va aller dans le trafic. On veut travailler avec la ville. On veut qu'on soit avec les gens pour briller. Pour démontrer les bonnes œuvres, Pour <rire> démontrer combien on aime les gens. On ne fuit pas les gens. On aime les gens. On comprend que les gens qui sont méchants, ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils ont besoin d'être en contact avec des gens qui ont l'amour de Dieu. Jésus a été dans le trafic. Il allait avec les gens de mauvaise vie. Mais, il dit, mais pour les. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les garder du mal. C'est-à-dire que quand on va dans le monde, on vit d'une manière différente. On brille d'une manière différente, exactement comme ce beau passage-là. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand l'Église agit et se comporte comme Dieu le demande, inévitablement les regards sont tournés vers Dieu. Et finalement, Jésus termine au verset 17, cinquième chose, cinquième chose il dit « Je prie pour qu'il soit sanctifié par ta vérité. » La vérité, c'est ce qui nous sanctifie. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole et on va en parler au début janvier, comme je le disais tantôt. On a besoin de ce contact-là des Écritures afin que ça produise ce que Paul dit ici. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvre. Et je termine avec la dernière section dans laquelle Jésus prie pour l'Église. Il prie encore une fois pour l'unité, afin, comme au verset 22, c'est écrit, « Afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Comme l'amour. Regardez comment c'est intéressant. Ça, J'enseigne ça dans mes cours de préparation au mariage. Ça fait, à vrai dire, ça fait très longtemps que j'ai donné des cours de préparation au mariage. J'enseigne au couple que l'intimité, la, la proximité entre l'homme et la femme est proportionnelle à l'intimité qu'on a avec Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche l'un de l'autre. Et les problèmes relationnels, les problèmes de communication, les problèmes de sexualité, tout ça, c'est des symptômes. La source du problème, c'est à la verticale. C'est avec Dieu. C'est d'abord avec Dieu que ça se règle. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on ressemble à Dieu. Et en ressemblant à Dieu, bien là, on est en mesure d'identifier, « Oh, oh, ça c'est la chair, hein? oh, ça c'est l'ego, oh, ça... » T'es tout là, je, je peux vous en parler, je suis bon là-dedans. Mais quand je, quand je vous dis que c'est une question de survie, de m'approcher de Dieu, tiens, c'est parce que c'est vrai. Autrement, c'est Louis dans toute sa nature, dans toute sa splendeur. Puis, j'ai du soir, avec mon épouse, on s'est accrochés juste avant d'aller me coucher. Puis là, j'étais choqué après moi. Parce que, qu'est-ce que tu as fait encore? Tu as défendu tes droits. Tu es en train de te défendre, puis de dire que c'est injuste ce que tu dis. Puis là, puis là je n'étais pas capable de changer mon sentiment. T'as choqué pareil. Et qu'est-ce que j'avais besoin le lendemain matin? J'avais besoin de me retrouver avec Jésus. Entendre la voix de Jésus. plus on s'approche de Jésus, plus il y a plein de choses qui se règlent dans nos vies. Nos problèmes relationnels sont intimés, intimement liés à notre relation verticale avec Dieu. Et le but, il dit au verset 1, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Parce que tout d'un coup, on réalise qu'on ne voit pas ça nulle part dans la société. Comme je disais tantôt, aimer les gens qui nous aiment, il n'y a rien là. Mais aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu sais, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il me semble que ça devrait commencer avec ta femme. T'sais, aime ta femme si tu pas ton ennemi. Ben, elle peut devenir ton ennemi, mais aime-la. Aimer ton ennemi, c'est quelque chose. C'est ce que c'est le top du top. Hein? Qui c'est qui veut aimer son ennemi? mais c'est ça. C'est qu'on ne voit pas ça nulle part. On peut juste voir ça dans l'Église. On peut juste voir des chrétiens comme les, les chrétiens noirs qui travaillaient dans les champs d'abus d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Chanté. Ils chantaient. La joie de Dieu. Je ne me souviens pas dernièrement, il me parlaient. C'est un témoignage, un reportage qu'il y a eu, je pense à la télévision, puis là, après le tremblement de terre, vous savez, en Haïti, il avait été filmé quoi? Les chrétiens qui se réunissaient et qui louaient Jésus au travers toutes les maisons écrasées. La joie de Dieu. Et on n'est pas là... C'est la preuve de la vraie Église. Quand on s'aime, quand on est unis, quand on vit la joie de Dieu dans l'adversité, c'est quand on est connecté à quelque chose de divin qu'on ne voit pas nulle part. Je termine en vous disant, les prières de Jésus sont toujours exaucées. C'est un encouragement pour vous, Encouragement, un encouragement pour Michel, pour nous, les leaders de l'Église. Les prières de Jésus sont toujours exaucées, alors prions. Seigneur Jésus, quel passage incroyable. Merci, merci pour cette prière qui nous a été rapportée, qu'on a dans les mains. Merci pour tout le bien que tu me fais Seigneur, en étudiant ce passage. Merci, Seigneur, pour l'espérance qu'on a. Merci pour la belle Église, Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Pour qui Jésus a prié? Jésus a te prie pour que cette Église soit une Église miraculeuse. Qu'on puisse expérimenter l'unité, qu'on puisse expérimenter l'amour, qu'on puisse expérimenter la joie qui vient de Dieu. Afin que les hommes et les femmes autour de nous les enfants dans l'école en face, les professeurs, les parents de ces enfants-là, puissent voir qu'il y a quelque chose qui se passe là qu'on ne voit pas de nulle part. Je te le demande. Dans ton nom. Amen. C'est Michel, là. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Louis. Tu nous as amenés au ciel. Mon oh, frère, oui. Nous avons entendu des paroles merveilleuses sorties de la bouche même du Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui qui a prononcé ces paroles. Personne d'autre dans toute l'humanité des milliards d'êtres humains n'avait le pouvoir de prier comme Jésus a prié. Personne n'a le pouvoir de sauver des millions et des millions d'êtres humains qui sont les ennemis de Dieu qui sont esclaves du péché, corrompus. Personne n'a ce pouvoir d'obtenir de la part de Dieu le pardon pour tous ces gens-là qui méritent la condamnation. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous avons entendu ce matin et pendant que notre frère va nous jouer une belle musique qui nous aide à méditer, euh, et pendant que notre sœur, euh, euh, Daniel, va distribuer le pain et le vin, nous allons prendre un moment de recueillement. Réfléchissez. Vous avez entendu? Réfléchissez. Pensez. Allez dans la présence de Dieu et dites ce que vous voulez à Dieu. D'accord? Dites ce que vous voulez à Dieu, ce qui ressort de votre cœur. Si vous avez un péché à confesser, le Seigneur vous l'a montré dans sa présence. Profitez-en pour le confesser. S'il y a une, simplement une louange, une action de grâce... Si vous le gardez le silence et puis juste méditer sur Jésus, sur les paroles que nous avons entendues, faites-le. Vous êtes libre. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez la liberté de vous approcher de Dieu. Il y a un avertissement que le Seigneur donne à son peuple qui participe au repas. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit sa coupe, de sa coupe, de façon indigne, se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. « Que chacun, donc, s'examine soi-même. Que chacun, donc, s'examine soi-même. Et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange cette coupe, de, excusez, car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Il est donc important d'être honnête avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Que nous sachions confesser tout ce que nous voyons, tout ce que Dieu nous montre, de l'avouer. N'ayons pas peur de le faire parce que notre Père ne nous méprise pas. Tout ce qu'il veut, c'est nous libérer, nous purifier de toute iniquité. Dans notre conscience, de nous donner une conscience libre nous libérer du faux sentiment de culpabilité et de la peur du rejet de sa part. Car tous ceux qui sont unis à Christ ne seront jamais rejetés, jamais méprisés. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » à un frère ou une sœur de rendre grâce à Dieu pour ce pain qui représente le corps de Jésus offert sur la croix. Priez fort, s'il vous plaît. Celui qui veut prier euh, qu'il prie pour que tout le monde puisse dire Amen. C'est ça que je suis. Je crois de nourriture éternelle nous sommes incapables de comprendre notre de ton amour. Et merci pour tout Seigneur. Nous avons guidé vers toi et elle nous euh, Mmh. Hey, Seigneur, merci pour la prière de mon frère et nous ajoutons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ce pain et qui nous rappelle l'offrande de ton corps sur la croix. Amen. Mangeons ensemble. Il prit la coupe après le repas et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Et en effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sans mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Qu'un frère ou une sœur puisse rendre grâce à Dieu pour ce vin qui nous rappelle le sang de Christ versé sur la croix pour nos péchés. Seigneur, le je à tous les jours, ce qu'elle t'a fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce, pour ce sacrifice, que as fait pour que nous, que on méritait la mort maintenant, Amen. Amen. buvez en tous. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que, que quand tu as prié ainsi, comme on l'a lu et entendu ce matin, c'était la nuit. Tes disciples dormaient. Tes ennemis complotaient contre toi. Tu ne dormais pas. Tu étais seul à l'écart. Seul dans la nuit, sur le flanc de cette montagne, la montagne des oliviers. Dans ce jardin. Et là, tu as prié. Quelques minutes avant que tes ennemis ne fassent irruption dans la nuit pour t'arrêter. Seigneur, tu as lutté cette nuit-là dans la prière avec ton Père et tu as remporté la victoire en te soumettant à la volonté de ton Père. Toi, le Saint, le Juste, qui accepte, qui s'offre, pour être traité comme un voleur, comme un criminel. Toi qui as aimé tant, tu t'es exposé à l'ingratitude, à l'incompréhension. Tu t'es exposé à la haine de ceux que tu as aimés de ceux pour, que, pour qui tu allais mourir. Tu n'as pas agi, Seigneur, contre ta volonté. On ne t'a pas forcé. Tu t'es offert. Tu étais victorieux, Seigneur. Tu étais le maître. Gloire à toi, infiniment. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Toi, l'agneau de Dieu, un jour, nous te verrons sur ton trône. Nous avons hâte. Tu as dit dans Jean 17 que tu voulais que tes disciples voient ta gloire. Et nous avons hâte, Seigneur de voir ta gloire. Amen.